Y'a pas, vous avez bien quoi On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes en Corée du Sud. Au cas où vous l'auriez raté ces derniers temps, je suis en Corée du Sud pour 2-3 euh, semaines à peu près. Et euh, je vous fais vivre ça au travers de vlogs. Il y en a déjà deux qui sont sortis. Je vous invite à aller les checker si vous ne l'avez pas déjà fait. Je sais que pas mal de vous l'ont pas fait. Donc euh, n'hésitez pas, donnez-leur leur chance, franchement c'est du contenu, on y met du cœur, on essaye de travailler ça correctement. Donc ça me ferait plaisir que vous puissiez me donner des retours dessus. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description, en fiche ici, etc. Vous connaissez. Voilà, vous mettez ça de côté et vous regardez cette vidéo puis l'autre, comme ça. Vous, je vous ai pendant une petite demi-heure avec moi, c'est le bonheur. Maintenant que j'ai fait ma petite propagande, on est dans un parc en Corée du Sud et je me suis calé là parce que vous savez très bien que dans les contenus que j'aime faire, il y a des vlogs, il y a des threads, il y a des émissions, mais il y a aussi et surtout des histoires. J'adore vous raconter des histoires et avec mon équipe, on a travaillé. On s'est dit, ben, c'est serait sympa de trouver quand même des petites histoires en rapport avec la Corée du Sud et que je puisse vous les raconter en Corée du Sud. Alors j'ai pas mon setup là-bas parce que vous avez suivi mes galères avec Air France, mais donc du coup, on peut aller tout à fait en plein air pour le faire. Je trouve que le cadre est sympathique. Voilà, les gens sont dehors, vivent leur vie, se font kiffer. Moi, j'ai dégainé la caméra. Donc, c'est parti pour les histoires bizarres des réseaux sociaux. Spécial édition Corée. Let's go baby. Et on commence tranquille avec Gianili. Giannili c'est une streameuse qui fait beaucoup de streams IRL, comme moi en ce moment d'ailleurs. Ça fait super plaisir les streams IRL. Ça a une vraie vibe. Donc c'est quand tu prends ton téléphone avec un petit stabilisateur et que tu te balades. En général, si t'as un bon téléphone, franchement, la qualité d'image avec la connexion est propre, le son est bon et ça permet de vivre la chose différemment. Ça permet d'interagir avec des gens dehors. En plus, vous connaissez dès qu'il y a les caméras, en général, il y a des gens, ça les stimule. Tu sais, il y a des gens, ça les fait fuir. Je suis sûr là, il y en a vous m'écoutez. Si on vous filme, vous, vous sentiriez mal à l'aise et d'autres si on vous filmer un petit peu, bah vous en profiteriez pour faire un petit peu les cons et ben Gianili elle malheureusement il y a des gens qui en ont profité pour faire les cons mais d'une manière pas très glorieuse alors notre amie Gianili a été en, dans un voyage en Allemagne donc en fait elle a fait l'inverse de moi genre moi je suis allé en Corée pour faire des streams IRL elle, elle a fait des streams IRL en Allemagne et en fait malheureusement pendant ces streams IRL elle a vu ce que c'est d'être une femme en stream IRL avec des gens qui essayent de se faire remarquer auprès de la caméra mais en plus des gros cons hein, c'est pas simplement des gens qui veulent se faire remarquer disons les choses telles qu'elles sont alors par plusieurs fois en stream elle a vu des Allemands venir à ses côtés par exemple leur skate était dans un bar, tu vois, en train de chill, poser. Et puis, il y a deux, par deux fois, des Allemands qui sont venus se poser à côté d'elle pour faire... Bon, je vais pas vous faire tout le geste, mais vous avez capté pour mimer les yeux bridés, quoi, comme des gros débiles. C'est super sympa, donc autant vous dire que c'est assez mal vu, assez mal pris en Asie d'imiter les yeux comme ça, comme des débiles. Ok, alors autant il euh, y a des gamins qui peuvent le faire, ils ont l'excuse d'avoir 5 ans. Autant là, vu la gueule des darons qui le font, ils sont bien rouges, la calvicide bien chauve. Eux ils ont moyen l'excuse du rire quand même, hein, c'est pas top. Donc nous avons nos amis qui ont pensé que c'était super fun d'aller vers une streameuse asiatique et de faire les yeux bridés euh, devant la caméra, top. Par une euh, troisième fois du coup, parce qu'il y a deux personnes qui l'ont fait, une troisième fois pendant qu'elle était dans la rue, il y a un autre Allemand qui s'est approché d'elle pour lui faire ni plus ni moins que « Là vous l'avez compris On est face à une streameuse coréenne Qui a subi du racisme tout simplement En fait, Des stéréotypes racistes, des gros débiles en fait Qui sont venus à essayer de lui casser les couilles Pendant qu'elle était en live Sûrement le fait que ce soit une femme ça a exacerbé un peu plus le truc hein. Moi je suis à peu près persuadé que si c'était un homme coréen Qui faisait ça, il aurait pas forcément eu des gros cons qui, qui auraient pris la confiance de cette manière Mais bon, vous connaissez Et donc ça a donné un florilège de drama Notamment en Corée, où il y a beaucoup de choses Qui sont ressorties sur les allemands Et bon, bah, forcément hein, ça a commencé à dire Des peuples de facho, nazis et compagnie, habitué au racisme ou pas. Bon, je suis pas là pour dégainer contre les Allemands parce qu'il y a quelques débiles qui ont fait ça, mais en tout cas, autant vous dire que ça a fait du remous sur internet à un point où notre amie, à un moment, elle a craqué. Voilà, elle a craqué, Gianni. Elle en avait marre que quand elle streamait elle des mecs venaient lui casser les couilles, venaient euh, faire chier. Donc, elle a craqué, elle a pleuré et c'était quand même un petit peu triste. Et en fait, vu que ça a fait un petit peu le tour, vu que ça a fait un petit peu le buzz, ça a fini correctement, entre guillemets, parce que quelques jours après, quelques temps après justement, ces premières euh, attitudes qui étaient très très déplacées, voire pas du tout convenable, il y a un Allemand qui l'a reconnu dans la rue, qui avait entendu parler de cette histoire, et qui est allé la voir, et il est allé la voir pour s'excuser. Et je pense que ça a permis à la chose de se terminer correctement. Par contre Gianni, elle, pff... C'était pas le dernier de ses malheurs. Je vais vous raconter. Alors là, le clip, il est absolument lunaire. Après l'Allemagne, elle est allée à Londres, d'accord Donc Royaume-Uni, tranquille. Donc elle est avec un ami à elle Elle se balade dans la rue. Et là, il y a un pickpocket qui arrive derrière, qui littéralement chope le portefeuille de son pote, qui regarde le contenu, qui voit que ça lui va pas et qui le rend, et qui le pose et qui se barre. Non, mais hey, c'est absolument délirant. Vraiment, c'est n'importe quoi. Genre de voir quelqu'un comme ça faire un coup de pickpocket en live. T'imagines T'es dans le chat, tu vois ça et tu vois un mec qui vient. Hop là Comme ça, à son pote, c'est n'importe quoi. Alors, en plus, le gars complètement dans les vapes, hein, tu sais. Genre, autant les autres débiles, Allez, la caméra, machin. Mais autant, frère, tu veux faire un vol, tu vas le faire devant la caméra Bon, autant dire que notre ami Gianni, on lui souhaite de pouvoir streamer IRL. Tous sont saoul et qu'on arrête de lui faire chier. Les streams IRL c'est très cool, mais c'est vrai que quand tu peux pas vraiment contrôler les alentours, ce qui se passe autour, tu sais, par rapport à quand tu es sur le PC, disons que ça peut donner des péripéties qui sont pas superbes. C'est vrai qu'à des moments tu peux avoir un petit peu peur de ce qui peut se passer de surcroît quand tu une femme. Alors, si on parle de stream IRL, forcément en Corée du Sud, vous, vous doutez bien que c'est extrêmement implanté. Même moi ici, quand je me suis baladé, j'ai vu plein de fois des groupes le faire, live IRL, être avec leur téléphone, machin. Eux ils sont connectés à un niveau très très élevé. Et en fait, il y avait une tendance qui s'était développée parmi les streams IRL nécessairement, c'était de se balader dans les quartiers branchés où ça sort le soir. Quand on parle de Séoul, on parle de Hongdae, on parle d'Itaewon, d'accord, les deux plus connus. C'est les quartiers où il y a des bars, des boîtes, des étrangers où ça se la donne, etc. Je te fais pas un dessin. Franchement, voir des Coréens avec des chemises qui rentrent du taf, ça se voit, et qui vont se la donner directement au bar et qui sont en train de vomir dans le caniveau à 1h30 du mat', ce n'est pas qu'une légende, hein. c'est réel et c'est assez impressionnant à voir. Et en fait, je vous ai parlé juste avant d'un phénomène vis-à-vis -vis du stream IRL c'est que le fait qu'il y ait la cam, ça peut conditionner des réactions dans un sens comme dans l'autre. Et en fait, il y a des personnes qui ont commencé à aller stream IRL dans ces endroits pour aller parler à des meufs et pour aller les accoster, et en appliquant une sorte de pression avec le téléphone, la caméra. Donc en fait, le fait d'être en live, ça fait que si tu vas accoster une fille, et eh ben ok, elle peut te mettre un ZEF, d'accord C'est totalement possible. Mais il y en a certaines aussi qui peuvent sentir la pression en mode Ah oh, putain, en plus il est en stream et tout, tiens, je vais peut-être pas être trop sévère ou tiens je vais peut-être essayer de lui parler de machin et donc de manière un petit peu perverse il y a des gens qui ont essayé de profiter de ça et là on va euh, parler d'un streamer on va l'appeler monsieur b ok il mérite pas qu'on l'appelle monsieur donc on va l'appeler b ok donc on a ce fameux b qui est un streamer irl et qui était dans une ville coréenne je crois qu'il était à dégoût il va parler à des filles tout ça machin et finalement il arrive à parler à une et avec celle ci il commence à avoir un comportement qui est pas jojo ok il commence à sociabiliser et à lui offrir des coups un coup deux coups trois coups quatre coups cinq coups donc voilà il l'a fait quand même bien, bien boire, ok. Et au fur et à mesure du live, même lui commence à être insistant alors qu'il est en live, en mode ça te dit on va à l'hôtel, on va à l'hôtel, et si on allait au motel, tout ça, machin. Et en fait, au fur et à mesure des propositions un petit peu lourdingues auprès d'une meuf qui est quand même bien, bien bourrée, il y a un des spectateurs du live qui est là en mode oh là, attends, attends, attends, attends chelou, lui, c est, c est, la démarche elle est pas bonne. Donc qu'est-ce qu'il fait Il prévient la police. La police s'empare du truc, ça commence à identifier le quartier, un éventuel motel, tout ça, machin. Entre l'appel et l'intervention de la police, il se passe 30 minutes, ok et la police débarque dans un hôtel pour effectivement trouver une chambre où B, était avec la fille euh, qui l'a fait boire intentionnellement pour pouvoir justement essayer d'abuser d'elle. Celui-ci se fait arrêter, foutre en geôle et euh, notre... Euh, enfin, la femme, du coup, la victime, quand elle a commencé à reprendre un petit peu conscience tout ça, machin, elle a demandé elle-même aux policiers qu'il soit punis extrêmement sévèrement. Alors, autant vous dire que les Live VRL, c'est cool, mais que les Live VRL, il y a également leur lot de mecs ou de meufs un petit peu bizarres dans les pratiques ou les choses qu'ils essaient de véhiculer, quand même. Deux histoires, deux histoires au ton un petit peu bizarre, vous l'avez compris. Alors troisième, on est obligé de parler de quelque chose qui est un phénomène très propre, franchement, à l'Asie, à la Corée du Sud. Alors peut-être pas que à la Corée du Sud, je pense qu'il y a un petit peu pareil dans le monde, mais disons qu'en Asie, c'est encore plus exacerbé ce côté euh, idole. Alors là, on va parler K-pop, BTS, tout ça machin. Vous les avez vus, ces gros groupes qui réussissent à fédérer des millions de fans, même dans le monde, hein, pas que en Asie, mais qui du coup ont vraiment un fanboïsme super exacerbé, sachant qu'en plus en Corée du Sud, disons que le drama, la polémique online, tout ça machin, c'est encore à un autre niveau. C'est-à-dire que nous, on connaît le harcèlement en ligne, on connaît les polémiques, on connaît les trucs. Dites-vous qu'en Corée du Sud, ici, c'est encore pire. Genre, par exemple, il y avait des idoles, notamment une meuf de K-pop qui s'était pris un drama sur sa gueule parce que elle était apparue un jour avec les cheveux courts, ce qui voulait laisser suggérer que c'était une lesbienne, et ce qui était mal vu ici, parce que ça voudrait dire LGBT. Bref, autant vous dire que ici, y a, ça fait des dramas sur tout, t'es scruté pour rien. Et le star system est encore plus exacerbé, ok Mais là, les mecs qui connaissent ça, ils voient à peu près de quoi je veux parler. Dites-vous juste que c'est un autre niveau que chez nous. Et là, on va parler de Josh c'est un Allemand, bon encore, hein. je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a des connexions Allemagne-Corée du Sud. Il a un frère jumeau, bon voilà, c'est pour la petite histoire, et ses parents possèdent une entreprise de bijoux, ok donc vous dire que notre ami Josh, il a un petit peu de bif et vous allez comprendre pourquoi est-ce que ça compte après. Il regardait comme ça, comme je l'ai dit, des groupes K-pop, tout ça, machin, et il est tombé amoureux d'une des meufs euh, d'un de ses groupes qui s'appelle Neyoun Neyoun, je sais pas comment on prononce correctement, donc on va dire Neyoun, ok, du groupe Twice et il s'est démarqué, d'accord, parce que sur les réseaux sociaux, sa quête à partir de ce moment-là ça a été de pouvoir dire à cette fille, à cette star qu'il l'aime, et ça a été son but, d'accord il a reporté les forums, il a reporté les discord, il a apporté tout, tout, tout Son but c'était d'écrire une lettre Et de la donner pour que cette fameuse femme Cette fameuse star puisse être au courant Que lui, Josh1994 l'allemand Il est amoureux d'elle Sauf que l'histoire elle prend un certain tournant D'accord Fin 2019 à peu près en octobre je crois Voilà le 23 octobre 2019 Il y a un compte Twitter fan du, coup, du groupe Twice Qui poste un petit peu ce que Josh a fait Et ce que Josh a posté sur les discords Pour montrer à quel point celui-ci va trop loin Et surtout est un petit peu dégénéré Donc au début il commence à poster des messages sur les discords dans mode, ouais, essayer de faire en sorte que Neyun, elle voit ma lettre, elle voit ma vidéo. Il avait aussi fait une vidéo. Je veux qu'elle soit au courant que je l'aime, que je suis amoureux, de tout ça, machin. Bon, déjà, comportement un petit peu bizarre. Ensuite, il a commencé à lister tout ce qu'il a fait lui-même de son côté pour pouvoir rencontrer cette meuf et pour pouvoir lui déclarer ses sentiments. Il faut savoir que Josh, 23 octobre 2019, il venait de rentrer d'un voyage en Corée du Sud. Il allait en Corée du Sud entre le 30 septembre et le 21 octobre pour pouvoir rencontrer cette meuf-là. Alors, c'est simple, quand il est allé en Corée du Sud, il a tout fait pour réussir à la voir. Il a laissé des lettres et des coordonnées dans les studios du groupe. Il s'est rendu dans des endroits où le groupe a fait des séances photos. Il s'est rendu dans des magasins où ces derniers ont déjà été aperçus. Il est allé plusieurs fois à son ancienne adresse. Il est allé dans le hall d'accueil de l'agence qui gère les intérêts de cette meuf. Il n'y est pas allé une fois, il y est allé sept fois. Il a demandé à laisser une lettre, un cadeau, des trucs machin à l'accueil. À chaque fois, ils lui ont dit va te faire foutre, on en a marre de toi, casse ta mère, Josh, barre-toi, tu es moche, personne te veut. Bon bref, là j'abuse, mais en gros, vous avez compris qu'à l'accueil, il le refoulait constamment. Donc il est même allé dans les magasins où la mère et la sœur de Neyoun se rendaient pour pouvoir les voir et pour pouvoir faire en sorte que leur fille ou sœur du coup puisse regarder sa vidéo, recevoir sa lettre, la lire, tout ça machin. Donc là on est sur un stalker niveau niveau euh, à l'asile le fou. Hein. Donc une fois que cette vidéo et ces conversations Discord ont été chopées, du coup les fans ils ont commencé à prévenir l'agence et les gens qui gravitent autour de Niayun parce qu'en fait ils ont une sorte de blacklist. La blacklist qu'est-ce que c'est C'est une sorte de comportement que les fans ne doivent pas adopter envers le groupe, sinon le groupe va se retourner contre toi en justice, donc voilà on parle un petit peu de corrélation entre les fans très hardcore dans tout ce qui est K-pop, tout ça machin bah là pour le coup ils avaient une liste de comportements inappropriés bah lui il avait largement franchi la ligne rouge donc ils ont commencé à prendre des mesures de justice après avoir utilisé tous les tricks pour encore une fois trouver une adresse, trouver quelque chose pour pouvoir la rencontrer notamment même en se faisant passer pour son petit ami actuel auprès de potes à elle, tout ça machin pour essayer de retrouver l'adresse, pour essayer de parler à la mère, tout ça, bref, un fou, il s'est rendu une deuxième fois en Corée. Sauf que là, il avait été médiatisé la première fois par ses premières tentatives et par le fait d'avoir été un petit peu affiché sur les réseaux, mais lui ça ne l'a pas arrêté. Et quand je vous disais tout à l'heure que c'est une elle compte, bah, le mec, il a tellement d'argent via ses parents qu'il peut se rendre en Corée comme il veut, lui s'en bat les couilles. Donc il s'est re rendu en décembre en Corée du Sud et cette fois, il a réussi à tomber par hasard, bon, en tout cas, je sais pas si c'est par hasard ou non, avec des managers ou en tout cas des personnes qui travaillent avec le groupe. Donc voilà, il est tombé sur un des managers du groupe plus certains membres qui gravitent autour, je sais pas si c'est peut-être une autre chanteuse ou quoi sauf que ce qui commence à être un petit peu inquiétant avec lui c'est qu'il a commencé à déraper total il a commencé à parler de si on me brise le cœur, je vais vous buter. Il a fait des vocaux à la femme qu'il aime à hein, la Neyun, là, il a fait des vocaux Insta qui ont été affichés où il a menacé de mort si tu me réponds pas, je vais te tuer si tu me brises le cœur, tout ça machin. Donc menace de mort plus action en justice comme je vous l'ai dit par les membres du groupe, tout ça machin parce que le gars était déjà allé trop loin depuis bien longtemps. Qu'est-ce que ça fait Ça fait que la police a commencé à prendre des actions, elle a commencé à renforcer la situation par enfin, la sécurité un petit peu autour des bâtiments du groupe, autour des bâtiments où ces derniers s'enregistrent, travaillent, tout ça machin. Ils ont mis également les membres du groupe sur des alors c'est des listes où ils sont éligibles à des protections personnelles parce qu'il y a des risques autour d'eux Ne serait-ce que par un Allemand hein, qui se rend en Corée comme ça bref C'est assez fou d'y penser et là on pourrait se dire ok avec tout ce qui se passe c'est bon là ça va l'arrêter là Josh c'est bon il est fou on passe à autre chose, il s'arrête là. Non, non, non, il ne s'est pas arrêté là Josh. On ne sait pas comment, mais il a réussi à suivre les membres du groupe qui devaient se rendre au Japon. Il a réussi à trouver leur vol et il a réussi à trouver exactement la position dans le vol des personnes qui voulaient voir, et notamment de Neyun, pour pouvoir la rencontrer. Il a réussi à prendre le même billet et à être à proximité de la Neyun, genre pas très très loin. Ils l'ont très vite reconnu, ça a créé des situations de malaise absolument terribles. Il a tenté de les approcher plusieurs fois, il s'est fait refouler plusieurs fois après l'embarquement, tout ça machin. Bref, un Vol, je suppose terrible. Dites-vous que ça a tellement créé un malaise auprès du groupe que le groupe a posté sur leur Insta une story avec écrit euh, « Please go back home, please stop, please I beg you ». Genre je t'en supplie, Josh arrête, lâche-nous Stop quoi. Dites-vous qu'il a même fait une vidéo YouTube débrief avec dedans un croquis pour dire moi j'étais là elle elle était là, je leur ai parlé comme ça il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça Le gars prenait un malin plaisir à expliquer et à documenter tout ce qu'il faisait pour faire en sorte que la meuf sache qu'il l'aime que je veux la voir et tout ça machin Alors fin mot de l'histoire, la police là ça les a vraiment trigger de fou, il y a eu de grosses actions criminelles qui ont commencé à être mis auprès de lui, il a commencé à promettre de se calmer au début, ça n'a pas suffi, les actions ont continué ce qui fait que à l'heure actuelle, si John je pose le pied en Corée, là à, à Incheon, à côté de Séoul, il pose le pied. Il y a quatre policiers qui viennent lui balayer ses grands morts direction la jaule, le frère. Et lui de son côté avec les fermetures de frontières en Corée, etc. Pendant deux ans avec, du, avec le Covid, il n'a pas pu s'y rendre. Ce qui je suppose a dû faire du bien mentalement au groupe de pouvoir se reconstruire et de vivre un petit peu loin de, de, de, du gars très pressant qu'il est quoi. La situation semble revenir ok. Sauf que lui le Josh, il a une chaîne YouTube et elle est encore active et il continue de poster dessus, de dire qu'il aime tout ça machin. Il a continué à faire des menaces de mort. A dire des trucs du style si on se rencontre pas un jour ça va être très inquiétant ça va très mal finir pour vous bref une situation qui pour l'instant est en suspens je sais pas s'il y a des actions contre lui en allemagne a priori non mais pour l'instant on va dire que la distance qui les sépare et le fait qu'il puisse pas rentrer en corée ça a dû calmer la chose après bon tu sais pas si le groupe viendra un jour en Europe ou autre et si lui dans ce cas là il se rapprochera à nouveau. À voir En tout cas, j'espère qu'il sera mis hors d'état de nuire et que peut-être aussi ses parents qui doivent être au courant vu que la médiatisation que ça a pris arrêteront de soutenir financièrement les voyages de leur fils qui est un petit peu... Un petit peu à côté de la plaque. Alors, je tiens à dire en fin de vidéo, j'ai dit plusieurs fois taré, fou, tout ça, machin, comme un petit peu une insulte. C'est pas pour moquer les gens qui sont vraiment atteints de maladies et qui n'y sont pour rien, d'accord C'est plutôt un tic de langage de dire il est taré, il est fou. Mais en réalité, je prends ça avec des pincettes. Je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin d'aide et qui ne sont pas comme Josh1994, d'accord Qui peut-être n'est pas complètement fou, mais qui en tout cas est sacrément dangereux. Mais tous les fous ne le sont pas nécessairement. Voilà. Vous avez compris, je tenais quand même à le dire à la fin. Voilà. C'était important pour moi de pouvoir le dire. Et on espère que Neyun puisse continuer à avoir. Son succès tout en étant euh, suffisamment safe et loin de tous ces gens euh, un petit peu dangereux. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Deux euh, histoires sur les lives IRL, une troisième sur un stalker abusif. Bon, et bah c'était les histoires bizarres des co euh, de Corée du Chine. Je vous invite à regarder le vlog, d'accord euh, J'y mets beaucoup de cœur, ok Ce, ce, ce voyage, c'est quelque chose qui me tient à cœur, que je kiffe faire, que j'adore faire. C'est une expérience de fou et j'essaie de vous le retranscrire en vidéo. Donc n'hésitez pas à checker il y aura l'épisode 3. Donc troisième vlog qui va sortir dans quelques jours. C'est le meilleur, je vous le dis, parce que je connais le contenu, donc c'est un vrai kiff de pouvoir les proposer. Vous aurez une autre vidéo storytelling, et moi je rentre d'ici une ou deux semaines à peu près en France. Merci à vous d'avoir suivi, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à le partager, et je vous fais des gros cœurs. Je dis à la prochaine les amis. Bisous